Gagnante émission de sport et du pari sportif. Hello, tout le monde. Hello, everybody. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Damien. Salut. Salut. Alors, aujourd'hui, on est. Pierre-Yves n'est pas là. Pour non. raison professionnelle, donc mmh. c'est nous qui allons euh, mener la danse tout, tous les deux. Va nous manquer. Ouais, on peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Donc <rire> merci, euh, merci à tous ceux qui, qui participent à, à, à l'émission. Euh, J'ai vu encore qu'il y a eu des, des petites questions, tout mmh. ça, tu as répondu, moi, moi aussi. Donc euh, merci à tous ceux qui, qui suivent l'émission. Ça fait, ça fait plaisir, ça fait, ça fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui, fil conducteur de, de l'émission, on va vous parler de différents sports. On va faire du football avec les tirages au sort. Il y a ouais, eu de la Champions, Champions League et euh, de l'Europa League, voilà, euh, avec un, un club français pour une fois. <rire> ça va nous intéresser jusqu'au bout. Ensuite, on parlera de tennis. Alors, euh, le, le fléau un petit peu des matchs truqués dans, dans, dans le tennis, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un reportage sur France 2. Euh, je mettrai le lien, bien sûr, sous, sous la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, ça dure 10 minutes. C'est assez hallucinant et édifiant, donc on reviendra de, dessus. Et on aura... Euh, moi, j'ai une petite anecdote aussi, enfin, une petite anecdote, une petite astuce à, à vous donner par rapport au club de, de Nice. Et on finira par des analyses. Euh, mmh. Voilà, Damien, sur euh, du football. Donc toi, c'est un match de quoi Moi, c'est un match de Ligue 1. De Ligue 1. Alors, moi, j'ai trois analyses, il faudra que je fasse le choix. Euh, mais je pense que ça va aussi être sur un match de Ligue 1. Et mmh. je vous dirai quand même les... Mais deux autres analyses en mmh. fin d'émission également. J'ai hésité sur la même culture. <rire> <rire> Allez, c'est parti. On commence l'émission. Donc, euh, Damien, euh, tirage au sort. Ligue ouais. des champions, Europa League, ça donne quoi bah, Liverpool, euh, Rome, Bayern, Dominique, euh, Real de Madrid. Euh... Alors, déjà, on peut revenir sur, ouais. sur la <rire> Voilà, on va revenir euh, sur Rome hein, qui va euh, aller battre euh, Barcelone euh, 3-0. Ouais, euh, c'est assez inattendu, ouais, l'année dernière, Barcelone euh, euh, ouais. nous avait fait une remontada, euh, et là, euh, c'est bah, l'AS-ROM qui, qui fait ça. Qui a ça. fait la petite remontada, c'est ouais. pas, pas, pas autant de buts, mais… Euh... Non, bah, euh, quand on regarde le match c'est pas surprenant, quand on connaît le Barça… Euh, c'est très surprenant. C'est très surprenant, mais je me dis pas tant que ça finalement, parce que… On se dit que Barcelone est capable de passer à côté de ses matchs en Ligue des Champions. Mmh. Ils l'ont fait en match aller l'année dernière. Euh... Mmh passe à Paris, là, ils sont passés à côté, bah, ils l'ont payé cash. C'est une surprise, Rome, quand même. Après moi, c'est une grosse surprise parce que tu m'aurais dit avant le match est-ce que Rome a se qualifiait Jamais j'aurais mis un de dessus. Et puis il y a des, pas mal de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant bah, est-ce que, <rire> est que je l'avais vu venir, celle-là bon. honnêtement non. Mm. Et justement, ça fait partie d'un point d du football, Et heureusement qu'il y a des choses comme ça. Mm. Sinon, euh, bah, le sport perd, euh, perd tout son sens. Euh, voilà. Euh, alors ceux qui ont joué sur Barcelone, là, bah oui, bah vous êtes déçus, mais euh, voilà, il ne faut, faut mmh. pas se dire que ça, ça arrive tout le temps, des, des choses comme ça. Il euh, y a une certaine quand même, euh, logique, si on analyse bien, dans, dans, dans les matchs de, de foot. Donc, Rome, mmh. donc liverpool rome, ouais, donc, liverpool, on, rome on va ouais. dire que ça, c'est la finale un peu... Euh, euh, la, la, la demi-finale la, la plus petite avec mmh. les clubs un peu moins, moins prestigieux mmh. ces dernières années et l'autre c'est c'est Bayern-Dominique Real de Madrid bon voilà ah. hein, Real de Madrid <rire> euh, c'est la huitième fois de suite qui se qualifie pour les demi-finales de Ligue incroyable. des champions c'est incroyable et puis bah, le Bayern-Dominique euh, on connaît on connaît hein, c'est des habitués euh, bah, c'est franchement la, la demi-finale la, en, en tout cas qui a intrigue le plus plus, euh, sur euh, la plus excitante, ouais, la plus excitante hein, même si euh, Liverpool eststrom attention ça peut être euh, dangereux on sait jamais donc euh, ouais voilà on va euh, je vais parler vite fait un peu des, des codes pour ce match aller hein, Liverpool le match aller eststrom c'est 155 pour la victoire de' Liverpool, 450 pour le match nul 570 euh, pour la victoire de Rome, en cas de qualification, parce que j'aime bien aussi regarder okay. euh, qui va se qualifier. Euh, si Liverpool se qualifie, la cote est 1,30, AS Rome à 2,75. Euh, okay. ouais, donc, euh, on, voit large, on voit que Liverpool est favori en tout cas pour les bookmakers. Euh... Si, si, si on se rappelle du match, parce que là, Liverpool est favori à 1, 55. Ouais. Si on se rappelle du match Barcelone-Rome, c'était pas mérité en fait que Rome euh, perdre euh, 3-1 à Barcelone. Je non. sais pas si tu avais vu le match, oui, oui. Euh, ils auraient bien mérité de ressortir avec un match nul. Donc là, je me dis, enfin, j'ai absolument pas analysé, mais un 55 Liverpool à la maison. Ouais. Ok, ils ont mis 3-0 à, à Manchester City, mais je trouve ça un petit peu bas. Voilà, il ouais. faut, faut, faut voir un petit peu Rome. Et euh, la cote d'Orme, super haute aussi. Elle est un peu haute, ouais. donc euh, ça, ça vaut le coup de savoir ce que c'est le handicap. Là. Mmh. Plus 1, plus 2, qu'est-ce que ça, ça peut donner euh, Bayern Real. Bayern Real 2 Real, 2,05 pour la victoire du Real, 3,70 pour le match nul, 3,35, euh, pardon, excuse-moi, 2,05 pour le Bayern Dominique, 3,70 pour le match nul et 3,35 pour la victoire du Real de Madrid. Euh, pour la Calife, 1,90 pour le Bayern de Munich et 1,65 pour le Real Madrid. Donc là on voit que... C'est 50-50 quasiment. Ouais c'est 50-50. Hein, de toute façon, euh, même si quand même je trouve que le Bayern s'est quand même qualifié euh, difficilement contre euh, Séville. Hein, hein, et oui. puis oui. Euh, mm. tout à l'heure je, je, je parlerai un petit peu du parcours de, de chacun dans les gros matchs que, que ces équipes euh, mm. ont fait. On... Même si c'est pas à la même époque de saison, ça donne quand même un, un, certain, indica un certain indicateur. Donc, euh, donc euh, on va voir. As le Real moi... de Madrid dans ouais, ouais. tout le temps. gagner ouais. des champions. Euh, moi, c'est simple. Il euh, y a deux Real de Madrid. Tu un Real de Madrid avec Ramos et un de Real de Madrid sans Ramos. Oui. Quand Ramos n'est pas là, pff, bah, la défense, excuse-moi, c'est un peu porte ouverte. Et ouais. on l'a vu contre la Juve. Il n'était mmh. pas là, Ramos. Hein. Mmh. D'ailleurs, euh, il a failli être suspendu. Il ne l'est pas. Mmh. C'est important pour la suite parce qu'il était dans les tribunes. Il est descendu sur le terrain et euh, l'arbitre a fait un, un rapport sur, sur lui, là. Ouais. Euh, Real Juve. Mais il s'en sort pas trop mal. Et euh, alors là, il y en a certains qui vont se dire OK, ils ont encore acheté et tout. Bon, bref. Ouais. Bah, euh, euh, voilà, il euh, faut arrêter avec ça. Et parce que Penalty, il y a tous les jours le Penalty. Mmh. Si ça ne se fait pas pousser, il y a non, de grandes chances qu'il marche. Bon. Euh, et euh, donc Gramostral là, euh, contre le Bayern de Munich. Donc euh, moi, je vois pas comme le Real passé, il y a eu souvent des Bayern de Munich, Real. Faudrait voir un petit peu ce que ça donne les confrontations. J'avoue que j'ai pas regardé. Il y a eu une finale, il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a deux ans. Ouais, puis ils se sont ils se rencontrent souvent en fait. En même temps, ils sont toujours dans le dernier cas. c'est souvent. Il faut faire gaffe aussi. Ribéry revient pas mal apparemment au Bayern. Il fait de Et puis ils sont champions, donc ils ont. Voilà, ils sont tranquilles. donc ils vont pouvoir gérer leur leur fin de saison, comme on dit. Donc ça va être Très intéressant encore ces, ces deux confrontations, et puis surtout, il y aura soit Liverpool, soit Rome en finale. Mm. Alors j'imagine, si c'est Liverpool, le, le stade. Euh... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà. Même, cette année, je ne sais même pas où c'est. C'est la finale. À ah, ça ouais, Ah, mais d'accord, il okay. faut, faut, faut, faut, faut se déplacer. Ouais. Okay, ça ça, ça, ça, ça n'empêchera pas les, les Anglais d'aller mettre de, de l'ambiance ouais. si jamais ils se qualifient. Mmh. Et en Europa League, euh, supporter de, de Marseille, on a vu hein, ce que ça a donné 62 000 personnes. Ouais. Euh, on a, je crois, quasiment jamais vu ça, euh, même pour un match de, de, de, de Coupe d'Europe. Euh, ils ont même eu les, euh, comment j'allais dire, les, pas les félicitations, mais du, de l'entraîneur de, de Leipzig qui dit que lui, il n'a jamais vu ça. Et, et qu'avec un public comme ça, euh, ils peuvent aller loin. Donc, euh, félicitations aux, aux Marseillais. Hein. Bon, on connaît que c'est une ville de, de, de foot. Euh, J'aurais pas parié hein, qu'ils qu auraient gagné 5-2, qui seraient passé euh, contre contre Leipzig. Et là, le destin a fait que il rencontre le petit frère <rire> de, <Salzbourg rire> de Leipzig. C'est Salzbourg, ouais. Voilà, euh, ils ont plus ou moins, va dire, le même le même sponsor. Euh, alors le sur le papier, ouais, ça, sur le papier, on se dit super. Attention, ouais, parce que faut pas oublier quand même qu'ils se sont rencontrés déjà en match de poule. Voilà, donc ça a été une victoire déjà 1-0 pour Marseille et 1-0-0. Voilà, après, ça, donc ça vrai. a été des matchs euh, très compliqués. Euh, on n'est pas au même moment de la fait... saison. Mmh. On a vu que l'Olympique de Marseille, bah dernièrement, euh, ça a été compliqué parce que euh, on n'avait pas Tovin, euh, Rami était suspendu, voilà. on avait un paillette qui était un petit peu qui jouait pas à son ça. meilleur niveau. Mandanda n'est pas là non ouais, plus. Mandanda n'est pas là. Voilà, donc euh, ouais, ça posait beaucoup de questions. Après le match de, de samedi dernier, de samedi ou dimanche m'a rassuré parce que quand on a vu Payet faire un match de folie, franchement. Euh, mmh. euh, parce que je pense qu'il aussi il pense à ça et il pense aussi à, à son éventuelle <rire> sélection euh, en, en équipe de France. On a retrouvé Tovin aussi qui revient bien, donc. Euh, non, là, c est, c est, c est, heureusement, je dirais que Marseille retrouve ses bons éléments à ce moment-là. Au bon moment. Et pareil, vous verrez, talent de comparaison que je suis dans, dans le club de Nice avec un joueur. Mais Tauvin, s'il n'est pas là, à Marseille, ça change aussi beaucoup de, ouais. de choses. on à 3. Ils ont gagné difficilement 3-2. Mm. Donc, euh, à suivre tout ça aussi. Donc, il y a Marseille-Salzbourg. Et l'autre, c'est. C'est euh, Arsenal-Atlético. Euh, Arsenal, Arsenal, ouais. Madrid. Ouais, ouais. Ça, ça pourrait être. Ça pourrait être euh, une affiche Ligue des Champions. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, l'école être... de Madrid -Arsenal. Mmh, Ouais, ça pourrait être la finale. C'est ça. Finales, de toute façon, ça. Euh, voilà. Euh... Ouais, bah, ça, c'est vraiment le match le plus euh, compliqué à Paris. C'est vraiment équilibré. Pour moi, c'est équilibré. Ouais, ouais. Même si y a un petit avantage à Téléco de Madrid, vu qu'Arsenal n'est pas flamboyant, là. Mmh. Euh... T'as les cotes, sur ce match Ouais. Donc, euh, match aller Arsenal et l'école de Madrid. 2,57 pour la victoire d'Arsenal. 3,20 20 euh, pour le match nul, 2,80 euh, pour euh, la victoire de l'Atlético, euh, pour, la pour la Calife, pardon, 2,40 pour Arsenal, et j'ai du 1,58 pour l'Atlético Madrid, et pour euh, Marseille, puisqu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, euh, Marseille, 1,70 pour la victoire, 3,90 le match nul, 4,70 pour la victoire de Salzbourg, la Calife à 1,55 pour Marseille, et à 2,05 pour le... Red Bull, Salzburg. Donc euh... Là j'imagine les supporters de l'OM qui vont tout de suite mettre un billet sur le ouais. de Marseille, un hein, 55, un ouais. 60. Moi je ne pas. Euh, attention, de... <rire> voilà, attention pareil avec son cœur, vous le ouais. connaissez. <rire> euh, même je rigolais là avec un avec quelqu'un, Benjamin, là, qui ont parlé de... du dernier Brest-Lorient. Hum. Et il me dit, oh là là, j'aime bien Brest, mais je vois Lorient gagner. Ouais. Euh, je suis supporter de Brest. <rire> ouais. euh, bon, je... je vais plutôt mettre un billet sur Lorient. Bon, bah là, oh, bah, pour ouais. as gagné 3-0. Après, il y, y, y, y a eu des impondérables de jeu. Ouais. Euh, avec un carton rouge du côté de, de Lorient. Voilà. Mmh. Euh, donc, ça fait aussi le, le, ça fait partie des, des, des paris sportifs. Mmh. Euh, donc, là, on voit que euh, moi, je donnerais un petit avantage à l'Atlético de Madrid pour se qualifier. Mmh. Euh, en ayant mmh. vu ouais. jouer les deux équipes, franchement, euh, j'ai mis un peu au-dessus. Après, Marseille-Salzbourg, je, je dois avouer que j'ai plus de mal à côté. Euh, voilà. Je suis français, je dirais, j'espère Marseille, mais mmh. c'est une espérance. Et dans mmh. les ouais, paris sportifs. Ça, euh... ça, va, ça va être compliqué. <rire> non, mais franchement, ça va être compliqué parce que. Euh, quand on regarde quand même euh, Salzbourg, euh, ils ont quand même. Euh... Ils ont éliminé à la radio Ouais, ils ont, ouais et puis 4-1. Euh, ils ont mis voilà. quand même 4 buts à la radio. Euh... Ils ont éliminé un gros encore avant. Je sais plus qui ouais. c'est, mais je sais qu'il y a un gros qu'ils ont éliminé avant. Euh, ouais. Je trouve que voilà, les adversaires. Dans, qu je crois que c'est Dortmund. Non, c'est pas Dortmund. Peut-être. Je n'ai pas, pas tout en tête, mais en tout cas, je sais qu'ils ont fait un, un, un, bon un bon parcours à partir des 16e de finale. Mmh. Et on ne les voyait franchement pas passer. Ils sont arrivés jusque-là. Donc, ils ont un pic de forme euh, là. Euh, Marseille, ils ont un pic de forme ouais. là Donc euh, <rire> voilà Non, c'est vrai, c'est J'espère qu'on le verra en image tes oui. deux mains Parce que vu qu'on fait de la radio Non mais <rire> regarde, là il y a une caméra oui, et là il y a une caméra Donc regardez sur la chaîne Youtube je... <rire> Vous verrez les, les deux niveaux Les euh, deux euh, niveaux euh, au où niveau sont de la main, main. C'est ça euh... Donc voilà, bah écoutez euh... Alors, Je sais plus quand c'est les, les demi-finales C'est au mois de... Ouais, 26 avril enfin, pour, voilà. euh, ouais, 26 avril pour euh, la Ligue Europa Et okay. c'est... Euh... C'est le mercredi d'avant pour la ligue des champions ou okay. le mardi. Donc, euh... Bon, bah écoutez, on, on va suivre ça, bien sûr, on, on, on en parlera. Mmh. Euh, c'est tout pour euh, les Coupes d'Europe, là, hein, demi-finale. Euh... Oui, je pense qu'on a fait largement le tour. Hein. Vous voyez, c'est très serré et on a quand même du mal à se prononcer quand même. Euh... Bah... Donc, euh... De toute façon, j'ai toujours dit, hein, quand c'est des mmh. matchs serrés, en gros 33%, 33%, mmh. 33%. Retiens-toi. Euh... <rire> franchement euh, éviter ces matchs-là parce que ça peut partir dans tous les sens donc déjà essayer d'aller vers des matchs où il y a déjà un, un favori qui, qui se dégage un petit peu alors sans avoir une cote de 1.05 ou 1.10 bien sûr mais un favori qui se dégage un petit peu avec des cotes autour de 1.90 2 mmh. un truc comme ça euh, voilà donc déjà là normalement bah, vous vous mettez un peu plus de, de proba de, de votre côté, si bien sûr les codes sont bien faites, et si bien sûr ça reflète euh, les forces en présence, et, et voilà, et, et ce, qu voilà, ce qui est censé être sur le, le terrain. Il y a plein de paramètres après qui rentrent en jeu. Maintenant, vous le savez, les compos d'équipe et tout ça. Le calendrier, allez, on passe au sujet tennis. Oui, Alors bon j'ai décidé tennis, hein. de vous faire un, un sujet tennis, euh, parce que j'ai vu un truc qui, qui m'a un peu halluciné, enfin, je, le, je le présentais, je le savais un peu pour parler avec des des gens qui gravitent autour du, du Paris sportif aussi, euh, que ça existait. Alors, entre le fait de savoir que ça existe et d'entendre de, que ça existe, il bon, y, y a une petite, mmh. euh, une petite nuance. C'est un reportage sur euh, Stade 2. Ouais. C'est un ami à moi qui m'a dit, 2-3 euh, heures avant, il m'a dit, tiens, regarde, il y, y a quelque chose qui peut t'intéresser. Donc effectivement, j'ai été voir, ça dure 10 minutes, je vous mets le lien euh, sous la, la vidéo, ça s'appelle euh, Le fléau des mas truqués. Voilà, c'est un reportage de 10 minutes. Mmh. Euh, et là, on, on entend des, des anciens joueurs de, de tennis comme euh, Olivier Mutis, hein, qui a mmh. été... Euh, euh, moi, je me souviens, je, je l'avais vu ce match, il a gagné contre Andy Roddick à, à Roland Garros, il, sa meilleure place est 80 e mondial, ce qui est déjà assez intéressant. Euh, après, il a un petit peu di disparu des, des écrans à radar, mais euh, voilà, au moins il a été dans, dans le top 100 mondial, ce n'est pas donné à, à tout le monde. Voilà, il nous raconte qu'il a déjà été approché, qu'on lui avait proposé 15 000 euros pour perdre mmh. 2-7-0. Puis bizarrement contre david Elko. alors pour ceux qui david suivent un peu Danco, le tennis dans les paris sportifs ou l'actualité david Elko c'est quand même euh, un joueur russe euh, qui a été mis un peu sous les feux d'art la... très bon joueur russe pourtant mmh. qui a été mis sous les feux parce qu'il y avait pas mal de, de suspicions sur lui jamais rien n'a pu être prouvé mmh. Enfin bon, euh, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a et... pas de fumée sans feu, <rire> comme on va dire. Donc, mais bon, aujourd'hui, il est euh, innocent, rien n'a été prouvé contre lui. Bref, donc on lui proposait voilà, de perdre 270, 15 000 euros. Donc il dit qu'il a tellement été perturbé qu'il s'est pris 6076. Bon, mmh. Il nous dit qu'il n'a pas pris les 15 000 euros, hein, donc on, on peut le croire. Euh, par contre, il faudrait voir en face. Euh, voilà, mmh. euh, 2-7-0, David Enco, il était, je pense, le favori sur ce match-là. La cote, elle était peut-être autour... Euh, bon, je ne sais pas son niveau, mais ouais, j'allais dire sûrement pas, sûrement pas au-dessus de 2. Mmh. Euh, mais voilà, il suffit que quelqu'un de notre côté ait mis... Euh, euh, je sais pas moi, 100 000 euros, si, si Olivier Mutis avait dit ah, oui, ça, ça lui fait 000, un 500. petit delta de 85 000 euros dans la poche, ce qui n'est pas, euh, ce qui est pas euh, insignifiant. Ce hein, C'est comme... pas, <rire> hein. pas négligeable, ça fait un 13e mois. <rire> un beau 13e mois, je sais ça pas comment tu fais, mais voilà. ça te fait un beau 13e mois. Euh, <rire> non mais là je rigole, mais ça m'a <rire> ça, ça, ça, ça voilà je me suis dit « Oh là là, est-ce que j'en parle, j'en parle pas » parce que tout le monde va dire oh, « mais tous les paris sont truqués ». Alors attention, on se calme, là je vous parle, il y a quelques matchs. Euh, sûrement en, dans les tournois du Grand Chelem et, et, et qui concernent les joueurs du top 100, qui euh, forcément euh, sont sous les feux de la rampe. Et d'ailleurs, l'Argel, euh, bah, ils interviennent aussi ils ont 20 matchs hein, le, dans le collimateur il y, y a des enquêtes dessus. Mm -hmm. Mais où ça se passe le plus souvent, vous le voyez aussi dans le reportage, c'est plutôt dans la division inférieure, mm -hmm. dans tout ce qu'on appelle. Il faut savoir qu'il y a les, euh, bah, tout ce qui est Grand Chelem, ATP 1000 jusqu'à ATP 250, donc ça c'est mm -hmm. vraiment le, le top 100, 150 mm -hmm. mondial. Après, vous avez les Challenger. Donc, d'ailleurs, mmh. nous, euh, sur Brest, on a un, un mmh. tournoi Challenger. Mmh. où On a vu dernièrement euh, voilà, oh, un, un ouais, jeune ouais. grec qui, qui, qui, qui mmh. je pense, fera de, de belles choses à, à l'avenir. Mmh. Euh, donc, voilà, vous avez ces joueurs-là qui sont généralement entre la 100e euh, et 300e place mondiale. Enfin, hein, ouais, ouais. voilà, je schématise. Partir, ouais. Et vous avez ce qu'on appelle les futurs. Voilà, c'est la troisième dive vision où vous avez tous les joueurs de la 300e à la 2000e place. Ouais. Et là, ouais, euh, tenez-vous bien, quand vous gagnez un de ces tournois-là, si vous gagnez le tournoi, vous gagnez maximum 2000 ouais. euros. Il y a des paris. Possible sur ces futurs qu'on appelle aussi ITF, mmh. euh, pas en France, voilà, oui. c'est pas autorisé, mais euh, sur euh, les Boom Makers étrangers, donc tous les francophones à l'étranger peuvent jouer sur ces matchs là. Et euh, bah là, on voit que euh, alors il y, y a une personne qui, qui nous raconte ça que certains joueurs de ces tournois là, euh, 15-20% des matchs, euh, il, il est lâche quoi, oui. ce qui est assez hallucinant. Alors, si vous avez un ami ou des connaissances qui connaissent un joueur comme ça, tant mieux pour vous. Voilà, vous gagnerez sûrement de l'argent, mais, euh, mais j'ai halluciné alors, après, c'est aussi le revers de la médaille. Forcément, euh, si. Enfin, euh, euh, c'est ridicule, 2000 euros quand tu connais les déplacements mmh. d'avion, les hôtels, les ouais. choses comme ça. Pour percer, si t'as pas, euh, je vais dire papa, maman derrière ou un peu d'économie, tu euh, oui. peux pas. Non, non, les 2000 euros, euh, rien que dans le dans le parcours, ils sont déjà morts. Je pense, ouais, avec, les voyages, jours. avec mmh, les voyages, avec les ouais. voyages et tout ça. Donc, euh, euh, mais voilà, c'est le revers de la médaille. C'est un peu partout dans, dans le sport pro, les, les, les meilleurs, bah, hein, se partagent mmh. la part du gâteau. Euh, et puis, bah, les autres, ils doivent ils doivent galérer. Donc, euh, je peux comprendre. Alors moi, je voilà, je peux comprendre que certains euh, fassent ça. Euh, je peux le comprendre, ça ne veut pas dire que j'y adhère. Mais euh, en tout cas, ça existe. Là, on... Alors, et et le, pari, le, le pari préféré, justement, des gens qui truquent, c'est 6-0 ou 6-1. A ton avis, pourquoi 0-6. Parce que c'est des cotes euh, assez grosses. Généralement, tu as une cote autour ouais, de 10 de, ouais. euh, pour les scores 10-15. Et euh, voilà, donc si tu files euh, 1000, 2000 euros à un joueur comme mmh. ça de troisième div. Bon lui il est content parce que c'est comme s'il gagnait le tournoi quasiment et que toi derrière mmh. tu as peut-être mis euh, 1000-2000 euros aussi sur euh, une cote à 10 mais euh, ça nous explique bien dans le reportage 10 et disséminé dans plusieurs pays 100 euros là, 100 euros là, 100, euros là, 100 euros là pour nourrir le poisson mmh. euh, et ben écoute tu peux, tu peux, tu peux bien, gagner, euh, bien gagner ta vie euh, on va dire pas forcément très honnêtement mais bon en tout cas mmh. ça existe voilà je tenais à, à, à vous le dire c'est assez hallucinant euh, si euh, France si euh, Stade 2 a fait un reportage et, que sérieux. et je trouvais mmh. que c'était un bon reportage d'investigation, parce ouais. qu'il faut, faut pouvoir avoir ces infos-là. Mais mmh. en tout cas, voilà, je tiens à rassurer tout le monde, il euh, y a forcément euh, de la corruption et des matchs achetés, on va dire, dans tous les sports, mais c'est pas non plus euh, C'est euh, bah, loin d'être une de... généralité. Voilà, et puis je vais vous dire qu'en politique, dans la finance et tout ça, euh, voilà, je pense que ça existe aussi, ça existe dans tous les, les, les compartiments de la société. Là, s'il y avait des paris euh... à faire dans la politique, <rire> ça serait merveilleux. Je pense que tu, je pense que tu peux aussi euh, avoir. Voilà, on appelle voilà, ça ouais. aussi des délits d'initiation ouais, hein, en sûr. finance. Il <rire> euh, y a moyen de faire des choses, j'en avais déjà parlé, mais c'est assez incroyable d'avoir un reportage comme ça. Donc, regardez-le, c'est euh, vraiment très intéressant. Ça vous prendra 10 minutes de. De votre temps, euh... allez, c'est comme on a dit, on va finir là-dessus, c'est pas une généralité, donc euh, pas, de, pas de panique. Et puis à chaque mmh. fois que vous perdez un match, euh, n'essayez pas de, de vous dédouaner en disant mmh. que le match a été acheté. Mmh. Voilà, hein, D'accord euh... voilà. De toute façon, c'était pareil là, donc, si vous êtes français, vous n'y avez pas accès. Déjà. Voilà, c'est ça. On, donc, on, va donc, dire euh, ça on va dire ça comme <rire> ça. Euh... Moi, je... voilà, juste une petite aparté avant de de passer aux, aux, aux analyses. Euh, on, a, allez, on a encore 6-7 minutes d'émission. Euh, je voulais juste euh, pour ceux qui, qui n'avaient pas eu euh, l'info, euh, et pour vous dire comme quoi un, un joueur dans une équipe de foot, même s'ils sont os, peut être très mmh. important. Euh, C'est encore plus vrai dans une équipe de basket, euh, de volley-ball, de, de, de choses ouais. comme ça. Euh, moins vous êtes nombreux, plus un, un joueur a, a d'importance forcément dans, dans le collectif. Donc là, au football, il euh, y a eu une petite euh, étude sur Nice Matin, je crois, un truc comme ça, sur Logisti Nice et Balotelli. Mmh donc le, Tout le monde connaît Balotelli, un joueur fantasque attaquant de, de l'OGC Nice, euh, international italien. Enfin, ça fait un moment qu'il qu est pas reparti, mais euh, international italien euh, et ils ont sorti des, des stats donc sur les 23 matchs de, euh, de cette année, domicile extérieur, hein, bien sûr. Euh, alors, quand Balotelli est là, ben, Nice a un ratio de 50% de victoire, qui est quand même ouais, intéressant. Ouais. Ouais, Ce qui veut dire que tu prends 1,5 points euh, par, par match, match. sur trois, bon, ouais. c'est intéressant. Et quand il n'est pas là. Bon, je ne vais pas te demander de deviner parce que je te l'ai dit avant l'émission. Ouais. Euh, <rire> tu vois, ça va Ça chute à 10% de victoire quand Balotelli n'est pas là. Ouais. Si tu, alors, ok, c'est un échantillon de 23 matchs, mais euh, mm. je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison s'il revient de blessure. Mais je crois qu'il revient de blessure. Ouais. Euh, c'est assez hallucinant quand tu analyses un match, comme on mm. dit, l'importance que peut avoir mm. un joueur et la compo d'équipe. Euh, Balotelli c'est quand même un, un pilier à, à Nice, mm. même si euh, Pléa. Euh, Ouais. Et là, il se débrouille et très voilà. très bien. Mais comme on parle de Tauvin à Marseille, pour moi, s'il n'est si pas là, l'équipe n'a pas le même rendement. Exactement. Ou si tu enlèves Luis Gustavo, Lop euh, comment Gustavo à, à, Marseille, à Marseille, si, si tu l'enlèves. Bah, ou tu le mets en défense centrale, c'est un, un peu là, moins rendement. Coup. Voilà, c'est ça. Parce que sa place, c'est le milieu. Bref. Euh, donc, tout ça, euh, pour ça, je vous mm. dis, euh, quand vous faites une analyse, mm. regardez bien la, la, la compo d'équipe. Ouais. Regardez les 2-3 matchs avant, si vous y connaissez rien, mm. si c'était le même 11. Si vous voyez qu'il y a des joueurs mm. qui manquent, euh, comme tout à l'heure, moi, je vais vous faire une analyse avec un, un joueur d'une équipe, euh, un des deux défenseurs centrales qui ne sera pas là. Donc, euh, pour moi, ça, ça change quand même la, la donne et l'équipe va s'affaiblir en défense. Voilà, donc, euh, compo d'équipe importante. Là, je vous ai donné des chiffres concrets. Ce qu'on a beau dire, euh, mm. Ibrahimovic <rire> à Los Angeles. Ouais, voilà. euh, je ne sais pas si vous avez vu ces, ces deux derniers matchs. Je pense non, que ouais. vous l'enlevez de l'équipe. Déjà, le premier match, il ne le gagne non. pas. Non, parce qu'il a deux buts, <rire> euh, deux buts en fin de match. Donc, un un de fou. Ouais, et, et là, puis, il, il a encore euh, marqué son mmh. troisième but dernièrement. Euh, mmh. Voilà, donc mmh. euh, on peut imaginer que. On sera pour de plus en plus de dieux. Hein. <rire> <rire> et il, sera, il dit qu'il sera à la Coupe du Monde. Ouais. En même temps, le sectionnaire a rien dit, mais lui, il dit qu'il le sera. Ouais. Donc mmh. on, on verra ça. Euh, voilà, je ferme la parenthèse. C'était pour. Euh, vous refaire une petite piqûre de rappel euh, en vous disant que voilà les compos d'équipes et les joueurs qui composent les différentes équipes dans les différents sports ont vraiment une part importante. Mmh. C'est comme si à Cleveland, même si en ce moment c'est pas ouais. euh, c'est pas, pas top, vous en avez les euh, James. Les James. Euh, le roman de l'équipe n'est pas euh, mmh. n'est pas tout à fait euh, n'est pas tout à fait le, le même. Euh, on passe bah aux ça, analyses et ouais. euh, je te laisse commencer. Alors, on revient sur ton analyse la semaine dernière où tu avais du Chelsea. André ouais. Nobet à Southampton, Victor 3-2 alors qu'il perdait 2-0. Mmh. Ouais, bah, Mais c'est le résultat mmh. final qui compte. Ouais, ouais, ouais, <rire> <oui>. Donc euh, <rire> voilà. Euh, voilà, moi ce qu'on m'a appris quand j'étais, dès que j'ai commencé le football et le centre de formation, le troisième but, c'est toujours euh, un tournant dans le match. Chelsea a marqué le 3. Le troisième but est revenu à 2-1. Et là, le match a totalement, totalement mmh. changé. Les mouches ont changé d'âne. Ouais, voilà, c'est ça, on va, <rire> dire, on va dire ça 2014. comme ça. Un doublé de Giroud, c'est à noter. Incroyable. Ouais, non, non, mais c'est à noter quand même. Et un but de hasard. Hein, voilà, c'est ça quand on voit qu'une équipe doute euh, une fois qu'elle se prend un but. Mais euh, bah, regarde Lille. Voilà, l'île, Southampton, ah ouais. euh, voilà, elle a douté. Euh, une équipe comme Chelsea, voilà, l'expérience, eh elle est, donc, elle est en, capable en fin de, match de, de gagner ce, ces matchs-là. -là. Donc, euh, donc oui, comme on voilà. dit, euh, là je peux faire juste une parenthèse, comme quoi quand on dit de jouer en live, euh, mmh. attention parce ouais. que tu vois, tu, une équipe qui perd 3-2. Allez on y va, on a 3-4 minutes pour faire ton analyse et la mienne. C'est parti, ouais, go. Ok, bon moi j'ai beaucoup hésité, Benoît va en prendre sûrement un que j'ai choisi, mais je me suis euh, attardé donc sur l'opposition euh, Guingamp face à la S Monaco. Alors, pourquoi ça Parce que, voilà, Monaco, euh, bon, a pris euh, 7-1 hein, euh, <rire> la semaine dernière contre Paris, a gagné, euh, et ce qui a permis à Paris de gagner le titre. Mais bon, voilà, Monaco a, a vraiment besoin, besoin de points euh, pour assurer euh, cette deuxième place. Et ben, voilà, il hein, y a. Euh la direction a quand même sonné fort et a tiré la sonnette d'alarme. Hein. Donc euh, moi euh, j'ai voulu jouer euh, euh, Guingamp, euh, pardon, euh, Monaco euh, s'impose euh, et euh, nul remboursé à une cote de 1-28 voire euh, 1.29. Euh, hein. Monaco sur ses 10 der derniers matchs quand même a pris 23 points. faut quand même le noter alors que Guingamp euh, en a pris euh, 13. Euh, Monaco euh, sur euh, ses euh, euh, dernier match euh, a pris euh, 16 points à l'extérieur. Euh, donc euh, voilà, c'est pas mal du tout. Euh, honnêtement, euh, je pense que Monaco a besoin de réagir. Et s'il ne réagit pas maintenant, attention, parce que là, ils vont se mettre en danger et ils vont, euh, rattraper, ils vont se faire rattraper peut-être par. Par les, les deux suivants. Donc euh, voilà, je pense que s'il y a un match où il faut réagir, c'est celui-là. Et c'est pour okay. ça que je choisis ça. Bon, une cote à 1,28, vous me pouvez me dire que c'est faible. Je me dépêche parce que je vois que ouais. ça défile, mais euh, vous pourriez peut-être le combiner avec un match de handball de LFH, euh, soit avec euh, Brest qui sera peut-être aux, aux alentours de 1,11, un un 10 voire un 15 ou soit le match euh, ici, Paris, euh, euh, face à besançon -Elk, peut-être un peu plus haut à mmh. 25, un 30 euh, et je pense que là vous, vous arrivez à une belle cote. Ok, euh, juste un. Si ça avait été l'année dernière, je gagne l'année dernière c'était Tricosto à domicile, c'est oui. pas le cas cette année, mais euh, voilà. J'aurais juste mis. J'ai fait un, vite, un, un, j'ai pas bémol. Dit, mais... euh, <rire> Moi, je pars sur Ligue 1 aussi. Euh, je pars sur un match. J'aime bien ça parce que quand joue contre le PSG, sa demi-finale de Coupe de France, il y a un match quand qui est trois jours après. J'estime et je pars du principe que quand aura un peu euh, de fatigue dans les jambes, forcément. Bien sûr. Euh, en plus, j'imagine pas qu'ils vont battre Paris, donc euh, un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Et mettre en ce moment, ils ont été battus. Euh, c'est quoi Rennes de 1? Ouais. Euh, voilà. Nolan, Nolan Roux, Roux euh, attention Rouninho. Euh, <rire> Est-ce qu'il va revenir? Non, on, on le connaît parce qu'il a joué à Brest, c'est pour ça qu'on dit ça. <rire> euh, plus c'est un mec bien. Et euh, donc, Metz en drone au bed, j'ai trouvé, trouvé ça à hein, 85, Sachant que oui. quand à l'extérieur, accrochez-vous, c'est 7 buts marqués à l'extérieur oh. pour 25 encaissés. Alors, Metz, c'est pas génial, c'est 14 buts marqués à la maison. Pour 30 buts encaissés. Euh, quand à l'extérieur, c'est 3 victoires, 2 nuls, 11 défaites, Metz à la maison, c'est 3 victoires, 3 nuls, 10 défaites. Vous voyez que normalement, les deux équipes sont si nulles que l'autre. Mais j'estime que euh, voilà, Metz à la maison, de euh, toute façon, là, c'est aussi match de la dernière chance. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que toutes les équipes, ces matchs de la dernière chance, vont gagner. Parce que sinon, personne ne descendrait jamais. Mais bon, euh, je les vois mal perdre ce match. S'ils arrivent à gérer la pression, au mmh. moins ramener un point pour continuer à espérer de, de se sauver. Et s'ils prennent les 3 points, bah écoutez, ils reviennent à un point de la 18e place. Euh, ce qui serait intéressant pour mmh. eux. Donc voilà. Je mise surtout sur une fatigue des, des J'avais 2-3 zones matchs, mais là je vous la fais vite. J'avais du Leicester, Southampton. Euh, je ne voyais pas Leicester perdre. Andrew no bet c'était intéressant à hein, 1.70. Pourquoi en plus? Parce que euh, un des joueurs de, de, de Southampton en défense centrale, j'ai son nom, est suspendu. Voilà. Euh, et Southampton, c'est deux victoires, six nuls, huit défaites. Donc, j'avais mmh. du mal à aller voir, euh, aller s'imposer à Leicester. Donc, voilà, dans ma tête, je ne voyais pas Leicester perdre. Et, euh, vite fait, j'avais du Everton-Newcastle. Celui-là, il était moins sûr. Everton, pareil, en drone no bet. Euh, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, mais euh, je ne voyais pas forcément Everton perdre, mais Newcastle et mmh. sur quatre victoires d'affilée. Donc, la forme du moment m'embête un peu. Donc, ce serait plutôt mettre en premier pari, draw au no bet. Et en deuxième pari, euh, Leicester. Voilà, c'est tout pour moi, pour toi aussi, Adam. Ouais, c'est bien. Juste pour conclure, un petit ah, mot pour les herbiers qui se sont qualifiés hier oui, soir. Exact. Ah, ouais. Ah, bravo à eux. Euh... Un petit coucou à mon pote Anthony Corr, l'entraîneur des gardiens là-bas Ah, ah donc... bah écoute, voilà, bravo ah chef. <rire> on... Voilà, bravo chef, on se voit au stade de France C'est euh, voilà. des belles aventures qu'on a non, bien non, en Coupe de France non, non, voilà. Et les herbiers, je connais parce que j'ai fait aussi mes études à Cholet Voilà, c'était pas très très loin euh, <rire> Allez, salut à tous ouais. et puis euh, à la semaine à prochaine, semaine prochaine. <rire> euh, Avec Pierre-Yves ou pas, on verra Mais il mmh. sera peut-être encore euh, mmh. où il sera oui. en vacances là, à ce moment-là On okay. verra bien, bon bref Allez, sur ce, à tous, on vous dit à la semaine prochaine Bye bye, ciao Pariez gagnant, émission de sport et du pari sportif.